Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, du Death feedback passé inaperçu, un premier rapport avec Babour, une alerte au gogol, mais Dean Lilith, vous allez voir, ils nous prennent vraiment pour des golemons. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos.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 car Lilith nous a vraiment la pris pour des Tebets d'une puissance. Regardez un petit peu au niveau des nouveaux packs qui sont sortis. Et je ne l'avais même pas remarqué, c'est en lisant un commentaire que je me suis rendu compte de ça. Si on va dans récompense de recharge, chaque fois qu'on a des nouveaux events hein, de saison, on a le cadeau de commandant, cadeau de récompense de recharge. Vous achetez des gemmes, rechargez là, regardez, de 7300 gemmes chaque jour. Donc, on n'est plus sur du 2000 comme d'habitude. Donc, c'est un cadeau de commandant un peu spécifique. Donc, récompense de recharge, pardon, un petit peu spécifique. Il faut déjà payer 7000$. 300 gemmes par jour. Alors, 7300 gemmes par jour. Hein, ça commence à mettre une belle cartouche. 7300 gemmes par jour. Si je dis pas de bêtises, par exemple, prenons un pack. Alors, en plus, je suis sur iPad. Donc, sur iPad, ça coûte une blinde. On est à 6 balles pour 1000. Oh, bah, grosso modo, de toute façon, il suffit de prendre le dépôt d'approvisionnement. le magasin de gemmes. Si on voulait euh, 7000 gemmes, il faudrait lâcher allez, 24 balles. Même pas. Ça fait 4600. faudrait lâcher. 50 balles donc si on fait le cumul on fait un combo de 2 ouais non ça suffirait pas hein. il faut bien lâcher 1000 gemmes pour 6 balles 2200 à la 3003 ça fait 17 euros 17 euros ouais en gros il faut lâcher 40 balles donc vous lâchez vos 40 balles par jour hein, et le premier jour vous allez avoir 8 étoiles de déblouissante super c'est du carton mais bon faut aller au deuxième jour et le deuxième jour vous obtenez, après avoir lâché encore une fois vos 40 balles, 45 sculptures de Margaret. Elle est là aussi la méga carotte. Vous n'obtenez pas des euh, sculptures génériques, mais bien des sculptures de Margaret première. Troisième jour, 30 sculptures. Donc, ça fait... il n'y a que le premier jour hein, où vous ne prenez rien. Donc, troisième jour, vous êtes à 75 sculptures. Quatrième jour, vous êtes à 105 sculptures. Et le dernier jour, vous en prenez 35. Vous passez à 140 sculptures au total. 140 sculptures plus celles que vous avez été chercher ici dans l'event de Marguerite Invictus. Donc plus les 50 que vous avez là, ça fait 180 sculptures, 190 sculptures. Ça ne vous amène même pas... À une une triple expertise triple 5 hein, ça vous appelle ça vous amène en 5 5 allez ouais en 5 5 ça doit vous amener à peine en 5 5 donc franchement euh, est ce que elle vaut le coup et puis euh, pour arriver là il hein, faut avoir bien lâché puisque je vous le rappelle il faut avoir lâché 1 2 3 4 4 fois euh, 40 balles, donc il faut avoir déjà lâché 160 balles et le cinquième, hein, donc il faut avoir lâché ces 200 balles. En gros, l'élite vient de réinventer magiquement le pack VIP, puisque euh, avec le pack VIP, on peut avoir pour 200 balles, mais avant, on avait par Minamoto, mais Minamoto expertisé. Alors que là, pour 200 balles, vous êtes très, très, très loin de l'expertise, et puis le reste qui est autour. C'est totalement éclaté. Donc les amis, je ne pourrais que vous conseiller de fuir ce package qui est vraiment une méga carotte. Et en plus, ils ont passé ça en, tout, en toute discrétion hein, sans nous prévenir. Les amis, en ce moment, il y a le méga KvK en cours, hein, le 1365, le 1093 et le 1960 et le 1175 dans une moindre mesure qui s'affrontent. C'est très tendu, tout le monde ne parle que de ça. Donc, on a extrêmement peu de rapports de Babour qui sont sortis pour le moment. Je vous en ai tout de même trouvé un qui est passé sous les radars. Alors, c'est un premier rapport et le joueur qui l'a fait précise que s'il n'est même pas en expertisé hein. ça nous laisse penser qu'on aura vraiment du lourd quand il va l'être hein. et regardez ce rapport on voit margaret première avec enfin, babour n'est pas expertisé margaret euh, l'est apparemment donc on a margaret babour d'un côté de l'autre on a Scipio l'africain et honda on a 370 000 troupes et euh, le gagnant sur ce euh, sur ce schéma là serait bien Bien évidemment très largement margaret alors faut se méfier de ce genre de rapport bien évidemment je voulais vous le montrer tout de même puisqu'il est paru on est sur, forcément, vu le ratio là, hein, on est sur de l'attaque à distance. Et donc, Scipio et notre ami Honda ont dû mettre assez longtemps à arriver auprès de Margaret et Baboursino au corps à corps. En mêlée, ils l'auraient déboîté littéralement. Mais avec le ralentissement et avec les bonus à distance, ça a fait plutôt mal Évidemment, on va attendre d'en avoir plus. On en aura plus, c'est sûr, dans la semaine. Et je vous les partagerai massivement, les amis. On va passer à présent à cette autre info qui est aussi passée sous les radars. Tellement tout le monde a les yeux rivés sur le 1365 et le 1093. Ce sont des nouveaux dev Feedback mis en ligne par notre ami Agouz. Community suggestion under consideration sur le mois de février. Il y a un total de sept questions. La première, s'il vous plaît, autorisez. Alors. N'oubliez pas que les suggestions, hein, c'est très souvent Lilith qui fait tout le travail, c'est-à-dire les questions comme les réponses, comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on se pose les propres questions. S'il vous plaît, autorisez les gouverneurs à skipper l'animation. Alors celle-là, elle a ils ont tellement raison les, euh, les voyages parce que c'est tellement relou cette animation en carton et les mecs ils se sont pris la tête à les développer donc à mon avis ils vont dire non euh, donc ah si ils disent oui vous voyez je me trompe merci pour votre retour on, on est euh, très content de euh, vous dire que le, euh, le fait de sauter le voyage l'animation du voyage sera disponible mi mars c'est vrai qu'elle est totalement éclatée euh, cette euh, cette animation moi elle me rend ouf à chaque fois de me la taper, tant mieux si on peut la dégager, vous voyez j'allais être mauvaise langue, j'allais dire ils vont nous dire dans votre rêve parce qu'ils se sont pris la tête à le faire, mais non ils le, nous le font sauter mi-mars, c'est très bientôt mi-mars, donc ça veut dire qu'on va avoir un petit patch mi-mars qui va faire plaisir. Question numéro 2. S'il vous plaît, ajoutez... Pourquoi tout le temps, please S'il vous plaît, ajoutez les armements, les euh, armements de presets, ajoutez aux armements de base... La possibilité euh, de euh, sauvegarder safe time from having to find the correct one Alors là je ne comprends même pas la question euh, pour tout vous dire Qu'est-ce qu'ils ont bien voulu euh, nous dire là-dedans Thank you for the feedback On comprend le besoin euh, d'assigner Ah ok c'est le besoin de sauvegarder les, euh, les, les configurations d'armement Pour en switcher de plusieurs commandants C'est ça Donc on comprend la possibilité d'assigner euh, des armements à différents commandants ils vont introduire une optimisation des armements via une l'interface de sélection dans un... Alors, ils disent « in the next update », donc dans le prochain update. Donc, on pourra sauvegarder tout comme on peut. Sauvegarder le, le stuff, on va pouvoir sauvegarder l'emplacement et les armements choisis par défaut, les attirails. C'est pas mal, c'est une bonne chose, même si c'est pas le truc du siècle, parce que lorsqu'on n'est pas une méga baleine avec armements de d'un haut niveau... Bon, c'est vrai que c'est utile quand on change de formation de pouvoir sauvegarder. Euh, mes persos, je ne change jamais de formation euh, sur mes commandants. Je leur en ai mis une, je leur ai mis arme, des armements. Je les change quand j'ai la chance de dropper mieux. Question numéro 3, s'il vous plaît. Non, pas de s'il vous plaît. Faites plus simple. Ouais, make it easier. Faites plus simple, ouais. Le recyclage des attirails. Pour les commandeurs de par la vue des commandants Par rapport aux armements euh, Les armements sont super euh, clé, euh, clairs sont super euh, bien Je galère hein, ce matin On peut clair, clairement voir les armements inférieurs Ils veulent juste Bon ok Franchement cette question là elle sert à rien Ils veulent juste qu'on optimise Le fait euh, de recycler Moi je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt simple de recycler euh, Vous verrouillez ceux que vous gardez Ceux qui sont sur des commandants Ou ceux que vous voulez pas recycler Vous cliquez sur euh, recycle all et c'est pli Bon, ils nous disent merci pour cette question, ils vont prendre ça en considération dans des futurs updates Et ils vont continuer tout de suivre les, euh, les retours des, des gouverneurs, des joueurs, bon, en gros ils s'en tapent de ouf euh, Dans le même temps, ils nous, euh, ils nous encouragent à prendre, à utiliser le système super du multi-select, ce que je vous disais Bon bref, cette question, ou un, un petit chat dans la gorge, cette question sert littéralement à rien Question numéro 4, ajouter euh, l'option de beaucoup de questions sur les armements, c'est relou les attirails. sortez-nous des vraies nouveautés, d'ailleurs il va y avoir un gros forum à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises, de rock le 3 mars dans deux jours, suite à ce méga forum vendredi, on aura sûrement un grand nombre d'informations de ligues d'avant-première données par Lilith, donc euh, donner euh, la possibilité de trier les armements en fonction du type, bon c'est super hein. ils sont contents de nous annoncer que ça va arriver bon ok enfin, que l'interface des attirails il va avoir une refonte Question numéro 5 sur 7. introduire un Epic Range Commander. Bon, un commandant épique à distance, ça veut dire un commandant sur lequel Lilith ne ferait pas d'argent. La réponse, arrêtez de rêver. Non, c'est pas exactement ce qu'ils disent. Ils sont en train de considérer de l'ajouter dans le futur en attendant, lâchez bien des coups de CB pour expertiser les commandants à distance légendaires qu'on vient de sortir. Comme Margaret et les 200 balles pour les 150 sculptures. Question numéro 6. Euh, limiter la fonctionnalité du, de la chat fonction Lost Kingdom bla au level 16 or 25 tout près ok ils disent de limiter l'accès au chat euh, du euh, royaume euh, perdu euh, du euh, au level 16 voire 25 minimum tout, et pour éviter les mecs qui créent des comptes juste pour venir troll oui ok ça peut être une bonne idée pour finir d'ailleurs en parlant de troll ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler du 1254 nos amis du 1254 les rois des trolls question numéro 7 et dernière question Update the censure, euh, oh, améliorer le système de censure dans le jeu euh, puisqu'il y a beaucoup de joueurs avec euh, des pseudos euh, non appropriés euh, ou des, des noms d'alliances non appropriés merci pour euh, votre retour ils vont définitivement le prendre en considération et ne rien faire c'est super d'ailleurs euh, en parlant de ça J'en ai parlé et j'ai fait une annonce sur le Discord. Il y a même un joueur qui avait pris mon pseudo et qui demandait des dons aux autres joueurs. Euh, avec mon pseudo, hein, c'est euh, du scam et du phishing, évidemment. Il a été signalé, ce joueur. Je vous invite à le faire hein, dès que vous voyez quelqu'un, que ce soit euh, qui lui prenne un autre nom ou pas, hein, qui essaye de faire du scam ou du phishing. Vous le balancez, il va prendre une petite, un petit warm ou un petit ban et ça lui fera toujours du bien de se calmer. Voilà pour... Les death feedbacks, les amis. Bon, rien de croustillant. On voit que c'est très axé sur la tiraille. Classiquement, hein, on le savait que l'ilith allait partir là-dessus, nous faire un max de dommage dessus. Mais à mon avis, on aura des nouveautés autres qui vont popper dès le 3 mars dans leur méga conférence. D'ailleurs, je me demande s'il y aura du monde, parce qu'à Los Angeles, je ne sais pas si ça sera blindax ou, ou, ou moins qu'en Asie. Bon, forcément, on aura Shinji, on aura d'autres streamers, on aura Shizgul qui sera présent. Il n'a pas le choix, de toute façon, hein, c'est un gros event. Il se doit d'y rendre, donc on aura une petite couverture de la part de certains YouTubeurs. Et je vous en ferai un retour également, les amis. Passons à présent à l'update de la Terre du Roi du KVK en cours dont tout le monde parle, je vous disais, hein, ça trust toutes les infos en ce moment, hein. le 1365 semble en mauvaise difficulté, euh, en mauvaise difficulté, non, en difficulté tout court sur les Terres du Roi, alors les premières infos disent que ça serait les alliés qui ne seraient pas suffisamment puissants, bon... C'est peut-être euh, une, euh, une petite solution de facilité de se cacher derrière ce fait-là. Simplement, je pense que le regroupement en face est plus puissant de manière générale et établie. Le 1960 hein, a bien fait le taf. Regardez, le 1960 a totalement enfermé les SS34 et les PX34. Hein. Les 60GT avancent, ils sont là, hein. ils sont au sud. Ils avancent, ils sont en train de les éclater, ça doit brûler de ouf. Ici, hop là, le 534 a pas réussi à tenir. Tac, ouais, ça brûle, hein, ça brûle. Ils vont être renvoyés. Chez leur mère, sur ce front-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça se frite quand même. Ça ne lâche pas l'affaire. Ça brûlait. Ça ne brûle plus. En face, est-ce que ça brûle le flag des 60 GT? Jamais. Ça brûle chez les 60 GT. De l'autre côté, sur enfin, de l'autre côté. Non, juste en dessous. Ça continue de se taper quand même. Hein. Ça lâche l'affaire nulle part. Malheureusement, pour le 1365, ça brûle aussi ici. Ça ne brûle pas là. Ça tient sur certains points. Mais regardez, le 1365 n'est quasiment plus en contact avec la grande ziggurat. Il leur reste ce petit flag là, si je dis pas de bêtises. Ouais, il leur reste ce flag là. Mais ils sont en train de se faire totalement repousser et manger. Là, ils doivent manger des doubles rallies. Ça doit leur faire plaisir. Sachant que c'est les JST, hein, leur alliance principale. Le 1960 paraît donc bien parti. Je vous l'avais dit, hein, le, euh, le faiseur de euh, victoire allait être le 1093. Eh bien, on voit une grosse zone de fight hein, ici. Et bien, une nouvelle fois... Une nouvelle fois, le 1093 va gagner. Et là, ils l'ont réparé. Va gagner son KvK. Sauf retournement de situation. C'est pas encore fini, mais ça paraît bien parti pour le 1093 et le 1960. Une nouvelle fois, le Ah, c'est les 93 T qui sont là. Une nouvelle fois, le 1960 va gagner son KvK. Ça commence à faire beaucoup hein, pour le 1960, est-ce que le 1093, ils ont déjà perdu hein, des KVK, le 1093, c'est pas écrit combien ils en ont gagné, mais regardez, hein, le 1960, si on va voir les 60GT, parce que les 60GT, eux, l'indiquent, les 60GT n'ont perdu aucun. KVK depuis le début du jeu, depuis l'existence de leur alliance, ils ont 9 KVK de gagner successivement, ils vont passer à un dixième peut-être gagné, mais franchement là... Le 1960 n'aurait hein, jamais gagné, ils auraient même largement perdu si s'ils n'avaient pas eu le soutien, le support, même plus que le support. Hein. C'est le gros royaume de Skavika là, les deux plus gros, ceux qui fait le plus de fight, hein, sont le 1093, évidemment, hein, qui fait un taf de ouf, et le 1365. Alors oui, ça ne minimise pas le 1960 qui est un royaume énormissime, mais ils n'ont pas suffisamment suffisamment de joueurs, ils ont que des baleines mais pas suffisamment de joueurs pour tenir le rythme, on l'a bien vu, face à des gros royaumes, s'ils étaient face au 1093, au 12-54 ou au 13-65 en 1 versus 1, ils perdraient. C'est ce que je vous avais dit, hein. de toute façon le 1365 allait devoir réussir à écraser le 10-93. Le 10-93 qui est un royaume extrêmement ancien, hein, qui a été longtemps le plus gros royaume en puissance du jeu, se retrouve une nouvelle fois en très bonne position pour gagner